Merci pour cette Merci. occasion. Ce privilège que tu nous accordes encore de nous réunir, Seigneur. Oh, nous approcher de toi, notre Père. Tu es réellement notre bon berger. Tu es notre Seigneur, tu es notre roi. Tu es le Tout-Puissant, notre Dieu. Tu as vaincu toutes choses, mon Sauveur. Oh, c'est toi qui as le contrôle de nos vies, Seigneur. C'est toi qui es le maître de temps et des circonstances, mon Seigneur. Tu as permis réellement, Seigneur notre Dieu, que ce soir encore, nous puissions réellement nous retrouver, Seigneur mon Dieu, à tes pieds. Comme Marie, Seigneur mon Dieu, était à tes pieds. Pour t'écouter encore, Seigneur mon Dieu, lui parler. The cat sat on Viens encore ce soir nous faire du bien, Seigneur. Bénis ton serviteur, mon sauveur, par qui tu vas encore nous parler, notre Dieu. Nous voulons nous réjouir en ta présence, mon sauveur. Que le Saint-Esprit soit au rendez-vous, Seigneur. Que réellement tu touches le cœur, mon sauveur. Tu vois l'empressement de tes enfants derrière leurs écrans, mon sauveur. Pour pouvoir réellement, Seigneur, te louer, t'adorer, te glorifier, notre Dieu. Nous avons réellement soif et faim de toi. Viens nous bénir, viens nous faire du bien, viens nous remplir, Seigneur. Viens nous corriger, viens nous encourager, Viens nous réveiller, Seigneur, parce que nous sommes réellement. oh Dieu, en ta présence, mon Dieu, tu es, Seigneur mon Dieu, le Tout-Puissant, l'Omniscient, l'Omnipotent. Tu as dit là où deux ou trois sont réunis en ton nom. Tu es présent, Seigneur, et ta présence ne fait jamais défaut. Seigneur, bénis ton serviteur, mets en lui, Seigneur, les paroles dont nos âmes ont besoin. Seigneur, le monde est dans les mois, mets ton peuple dans la sécurité. Nous nous attendons à toi, éternel. Prends le contrôle et bénis-nous au nom de Jésus-Christ, notre sauveur. Nous t'avons ainsi prié, Père. Je vivais dans le péché. C'est le 58, c'est les cantique spécial de l'Assemblée, numéro cinquante-huit. Je vivais dans le péché et Céleste, notre Dieu, nous voulons vraiment te louer, t'exalter, t'adorer, notre Père, parce que tu es digne de louange, tu es digne d'adoration, notre Dieu. Seigneur, les nations se disloquent, Seigneur, le peuple sont en émoi, mais ton peuple, Seigneur, se réjouit parce que tu prends soin de nous, notre Dieu. Merci pour ce privilège que nous avons de nous tenir réellement dans ta maison, mon Sauveur. Nous sommes une habitation de Dieu en esprit, Seigneur. Merci parce que tu as choisi des hommes et des femmes comme nous, Seigneur pour pouvoir réellement porter, Seigneur mon Dieu, ce don merveilleux qui est ta parole, mon Sauveur. Merci, parce que ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Seigneur, quand les hommes ne savent pas où placer le pied, mais nous nous sommes en sécurité, Seigneur, parce que tu nous montres comment nous devons marcher, mon Sauveur. Merci, parce que tu nous tiens réellement en éveil, mon Sauveur. Tu veux que nous puissions demeurer dans la prière et dans ta présence, mon Sauveur. Écoutons, méditons ta parole qui est réellement, Seigneur, notre nourriture spirituelle. Seigneur, nous te présentons ton serviteur, afin que tu le remplisses, mon Dieu. Tu vois ton peuple, Seigneur mon Dieu, qui se tient devant, c'est leur écran, mon Sauveur. Pour écouter, Seigneur de ta parole, puis tu ce soir encore user de bonté, de miséricorde à notre envoi. Seigneur, viens nous parler, Seigneur, viens nous révéler ta volonté en ce temps dans lequel nous vivons. Bénis-le, Seigneur, mets en lui, Seigneur, ces paroles dans nos amants vraiment besoin, Père. Qui soit rempli de toi, que l'ange éternel soit toujours à ses côtés, Seigneur. Merci pour ce temps que tu nous accordes. Seigneur, qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer unis ensemble autour de ta parole. Car là où est le corps, là s'assemblent les élus, Seigneur mon Dieu. Béni sois-tu, mon Père, pour ces instants. Béni, Seigneur mon Dieu, chaque frère, chaque soeur, Seigneur, là où ils sont, mon Sauveur. Bénis nos enfants, nos petits-enfants, qui sont tous gardés et protégés en toi. à toi la gloire, la puissance, l'autorité à jamais. A tes pieds, nous nous mettons, Seigneur, instruis-nous, éclaire-nous, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous t'avons ainsi prié, Père. Amen. Amen. Que le Seigneur soit vraiment béni. levons nous, s'il vous plaît, nous allons lire un psaume. la parole du Seigneur, dans le livre des psaumes, psaume chapitre 27, psaume chapitre 27, psaume chapitre 27, nous lisons la parole du Seigneur. L'éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte L'éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur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 Considère sa parole, considère ses promesses, garde-les dans ta vie, tu verras. Que je suis l'alpha et l'oméga. Ce que nous vivons nous témoigne réellement que Dieu vous la vérité, mon Seigneur. C'est un temps merveilleux pendant lequel nous nous retrouvons, Père Nous pouvons voir réellement la grandeur de ton main puissante, mon roi, et de ton nom aussi, qui est élevé par-dessus tous les noms, mon Seigneur, Père qui nous conduit encore jusqu'à ce jour. Sois donc exalté encore pour ce que toi tu es pour nous, Père Saint. Quand tu as dit, mais puisque je vis, vous êtes également aussi. Nous vivons. Parce que toi, tu vis mon sauveur. C'est pourquoi nous prenons courage encore dans toutes les circonstances dans lesquelles nous pouvons nous trouver. Et nous nous réjouissons, Seigneur Jésus, de ce que tu nous as accordé. Un plus extraordinaire, c'est de pouvoir avoir ta parole. Sois donc exalté encore aujourd'hui pour cet amour que tu nous as témoigné, que tu as manifesté, que tu manifestes encore aujourd'hui. Enfin, que nous puissions vraiment te servir encore, peu importe la situation, peu importe les circonstances, mais Seigneur, nos voix se lèvent encore vers toi. Merci pour le psaume, merci vraiment pour chansons et des cantiques mon Père Saint merci encore pour ton peuple mon bénévole Père Saint dans différents endroits où il est encore aujourd'hui mon bénévole Père Saint nous te remercions parce que réellement tu es notre espérance notre joie et notre consolation sois béni encore pour ce moment car je t'ai ainsi ô au Père au nom de Saint-Jésus-Christ amen, amen. Vous pouvez vous vous asseoir. nous nous remercions notre Dieu pour ce privilège et cette grâce À différents endroits. Nous remercions Dieu qui nous donne au moins le privilège de pouvoir savoir qu'aujourd'hui encore, nous pouvons avoir la possibilité d'entendre et d'écouter aussi la parole de Dieu. Comme notre précieux frère l'a lu dans le livre des psaumes au chapitre 27, verset 4, il dit Je demande à l'éternel une chose. Cette chose, c'est le désir ardent. C'est vraiment un désir ardent. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temps. Nous remercions notre Dieu de ce cœur, il nous accorde aussi cette grâce de pouvoir réaliser combien il nous est nécessaire de pouvoir avoir des désirs qui sont des désirs rien que pour le Seigneur lui-même. Et peu importe effectivement ce que nous pouvons être, nous sommes des humains. Mais nous savons une chose qui est très importante, c'est que la Bible nous fait savoir que le Seigneur, notre Dieu, nous donne aussi selon les désirs de notre cœur. Et souvent, nous avons beaucoup de désirs en tant qu'humains, en tant qu'hommes, dans ce monde dans lequel nous nous trouvons. Mais nous réalisons qu'effectivement, que là, comme nous venons de pouvoir le lire, que ce que cet homme ici désire, ce ne sont pas les désirs de pouvoir avoir des choses dans ce bas bon monde, des choses qui sont matériel, même pour soi-même, même pour se faire plaisir, parce que nous avons des désirs en tant qu'être humain, que nous voulons que ces choses-là puissent être les choses qui nous appartiennent, parce que nous sommes, nous voulons, nous voulons, nous voulons, nous voulons. Et quand on parle des désirs, un peu aussi, c'est-à-dire qu'on se dirige encore vers notre volonté, parce que s'il y a des désirs, c'est parce que nous voulons que la chose se fasse comme nous, nous voulons effectivement, nous voulons que les choses soient effectivement aussi, un rapport avec ce que nous nous pensons en réalité et là nous comprenons que ici que c'est un homme qui dit seigneur le désir que je désire et demande j'ai avoir une chose c'est dire je voudrais vraiment je voudrais je voudrais que je désire habiter ardemment je, dire, attention, attention, attention, attention. je, dire, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'éternel et ça c'est son désir le plus ardent Allez. Quand on peut arriver à pouvoir comprendre cela, nous réalisons aussi le bonheur que la parole de Dieu nous, nous accorde de pouvoir aussi réaliser comprendre, comme la Bible le dit, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'éternel. Et nous devons réaliser qu'effectivement, qu il faut que notre intérieur et notre être intérieur à faire en fait avec nous une unité, c'est à dire que l'intérieur avec l'extérieur qu'on voit, il faut que ça soit une unité, ce qui veut dire quoi oui mais ce qui veut dire quoi effectivement ça veut dire que l'homme extérieur en fait il a l'essence qu'il a de pouvoir observer et voir effectivement aussi dans son environnement et tout ce qu'il autour effectivement alors il a des désirs qui sont donc contraires à ceux de l'homme intérieur parce que je pense que dans je suppose que c'est cela où le Seigneur, je pense par la bouche de, de l'apôtre Paul, il, il nous dit cela. Je suppose que cela, nous allons regarder cela dans le livre de Galates. Je pense que c'est peut-être au chapitre 5 quelque chose comme dit cela. Mais que le Seigneur bénisse notre précieux frère. d'avoir vu l'écriture qu'il qu a lu effectivement dans le je pense. Voilà, voilà, je pense que c'est dans le livre de Galates au chapitre 5... Et là, nous, nous voyons ici euh, le, verset, euh, le verset 17, 5, verset 17, il dit, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Donc, nous comprenons que l'homme intérieur, tel que les Saintes Écritures nous parlent effectivement, c'est un homme qui est spirituel, créé selon, je pense, dans les Saintes Écritures, quelque part dans le livre de... Ephésian, effectivement, il est, il est parlé de cela, si nous pouvons peut-être trouver Ephésiens, je pense, Ephésiens, chapitre euh, 4, euh, je suppose que cela, euh, je pense que, voilà, c'est Ephésiens au, au chapitre 4, en rapport avec l'homme intérieur, il nous dit une chose, il dit euh, voici donc ce que j'ai dit et ce que je déclare dans le Seigneur vous ne devez plus marcher comme le païen qui marche selon la vanité de leur pensée ils ont l'intelligence obscurciée, ils sont donc étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. et a donc perdu tout sentiment ils se sont livrés au dérèglement pour vous espèce ainsi, ainsi, ainsi, une espèce d'impurité Dieu, à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, ici si conformément à la vérité qui est en Jésus-Christ, veut dire que vous avez été instruit à vous dépouiller par rapport à vos à votre, à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'autre, pardon, revêtir l'homme nouveau, crié selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit donc la vérité. Donc nous voyons qu effectivement que c'est cet homme donc intérieur qui est à l'intérieur, effectivement, l'homme. Créé donc selon la parole de Dieu. Et cet homme est différent, effectivement, de, de l'homme naturel, effectivement, parce que l'homme naturel est appelé, donc, comme l'écriture dit, effectivement, un homme, donc, charnel. Et les désirs de l'homme charnel, effectivement, sont tout à fait et totalement différents, de très différents, des désirs, effectivement, de l'homme spirituel, parce que l'homme spirituel, nous l'avons entendu, créé ici, comme l'écriture l'a fait savoir, effectivement, lui. Donc, à remettre l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit donc la vérité, effectivement. Alors, nous voyons d'où il est issu, effectivement, il est issu de ce que les Saintes Écritures nous ont fait part effectivement, comme le Seigneur Jésus-Christ avait donc parlé de la nouvelle naissance quand il parlait avec Nicodème, et lui dit, effectivement, qu'il faut que vous naissiez donc de nouveau. Donc, effectivement, si... Nous sommes nés de nouveau, effectivement, Et à ce moment-là que nous réalisons que ce que Dieu cherche, c'est ce que l'homme qui a été créé par Dieu puisse avoir certainement les déçus sur l'homme aussi, qui est matériel, qu'on peut voir effectivement, qui a été donc formé donc après. Parce que, comme vous le savez, que lorsque Dieu a dit, faisons donc l'homme à notre image, donc effectivement, selon notre ressemblance, l'Écriture nous dit que Dieu créa l'homme à son nom, à son image. Dieu, Dieu n'est pas un homme charnel, comme vous pouvez le voir. Dieu, donc, est esprit. Donc, cet homme-là, dont le Saint-Écriture parle, effectivement, et qui nous montre, effectivement, comment cela a été fait, effectivement, comment Dieu l'a mené à l'existence. Cet homme est un homme-esprit, donc, créé par le Seigneur, effectivement, comme il dit, à l'image de Dieu. Et c'est plus tard, plus tard, plus tard, qu effectivement, que... L'homme reçoit effectivement un corps, effectivement, formé de la poussière de la terre, effectivement, pour qu'il puisse être maintenant en contact avec les choses qui sont donc naturelles. Donc, la première chose que Dieu a eu à pouvoir vouloir et désirer, c'est toujours en fait les domaines spirituels, dans lesquels Dieu veut que nous puissions être, dans lesquels le Seigneur veut que nous puissions, nous qui sommes effectivement de Dieu, la manière dont c'est cela qu'effectivement que. Nous l'avons entendu par un renouvellement de pensée, notre façon de pouvoir penser, parce que la chair, la pensée de la chair de l'homme naturel est tout à fait différente, effectivement, de l'homme spirituel, de l'homme enfin l'homme spirituel créé selon la parole et la volonté de Dieu. Donc, nous réalisons qu'il nous est absolument important, surtout que nous vivons dans un monde comme aujourd'hui, avec tout ce que nous pouvons réellement aussi entendre, certainement. Le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde qui est vraiment en émoi et les gens sont dans un état de, de psychose. Effectivement, c'est une peur totale. Aujourd'hui, quand on peut voir à l'extérieur, je, je suis sorti tout à l'heure, évidemment, pour à, aller parce que j'avais un cas, effectivement, pour lequel je me suis appelé et j'étais tellement très étonné. Et je suis sorti de la voiture, je regardais, mais c'est comme si, en fait, si je n'ai même pas vu un chat dehors, hein, façon de pouvoir parler, même pas un chien dehors. Je regardais les jardins, c'était encore de l'après-midi, évidemment c'était quelle heure, 14h, 15 mais absolument rien, rien, très peu, un nombre petit de gens, peut-être 2, 3, 4, qui se promenaient à l'extérieur, je pense bien pour aller faire des choses, effectivement. Donc chacun est, comme on pouvait le voir, confiné dans sa maison. Et quand on pose la question, les hommes sont effectivement dans la peur. On dit, évidemment, mais effectivement, on ne peut pas venir. Je crois que j'ai même entendu que tous ceux qui sont euh, des, des infirmières et tout ça pour euh, aller donner la nourriture aux personnes âgées. Parce qu'ici, ici en Europe, effectivement, les personnes âgées sont dans des, des endroits qu'on appelle des homes » dans lesquels on va leur donner la nourriture, effectivement, dans une infirmières. Eh bien, ils sont cloîtrés. Et les gens qui travaillent, donc, effectivement, pour leur apporter la nourriture, ils disent, donc, on ne peut pas entrer. On laisse la nourriture devant la porte pour qu'ils ouvrent, effectivement, et qu'ils tirent. Ça fait mal au cœur d'entendre cela. C'est comme, vous savez, dans les prisons où il y a des petites fenêtres, effectivement, comme ça, on tape et puis on place le, le plateau pour que les prisonniers prennent. Effectivement, bon, là, avec des personnes qui sont donc dans des homes, des personnes, effectivement, aussi âgées, donc on ne peut pas les approcher. Je comprends qu'effectivement, qu'on ne peut pas les contaminer. On dépose les plateaux et puis on, on, on, on quitte un peu, puis ils ouvrent la porte pour rentrer, effectivement. Si c'est une personne qui a de la mobilité, elle dit que, effectivement c'est pas voir marcher comme il faut. C'est une situation assez difficile. Donc les gens aujourd'hui sont dans une psychose. De la peur, effectivement. Pour quelle raison en réalité Parce que l'homme a peur de perdre, effectivement, les choses qu'il a tellement eu à pouvoir aussi désirer dans son cœur, effectivement, et dans sa vie, effectivement. Parce que l'être humain normal, comme nous le sommes, effectivement, nous avons beaucoup de projets. Ces projets, en fait, souvent ne sont pas des projets pour l'esprit. Ces projets sont souvent des projets pour notre, effectivement, être vivant comme nous le sommes, effectivement, naturel. Nous, construisons, nous avons des projets, des des grandes choses, effectivement, parce que nous voulons les bien-être, effectivement, pour euh, l'homme tout à fait euh, naturel que nous sommes, effectivement. Alors, puisque l'homme, l'être humain, ne voit pas tellement si bien très loin, c'est pour ça que je remercie Dieu de nous avoir donné des hommes comme euh, Solomon qui est, qui était un homme sage auquel le Seigneur avait donné une sagesse aussi particulière. Et cet homme a eu à pouvoir réellement avoir cette façon de pouvoir voir les choses, mais le discernement des choses, et arriva à pouvoir maintenant faire des déclarations, des choses qui, ont fait, qui, ont, qui doivent amener l'homme à pouvoir comprendre qu'il y a une façon de pouvoir voir les choses, même si on est dans un corps naturel. comme ça qu'il a eu à pouvoir écrire à la fin du Mais Vanité de vanité, tout est vanité. Parce qu'en fait, tout ce que l'homme. Nous souvenons dans les temps passés des hommes tels que euh, Pharaon, pour lesquels on avait bâti des mausolées, des grandes choses effectivement, pour, pour, les, pour immortaliser effectivement ces gens d'une certaine manière, parce qu'ils étaient des, des, des dieux, des dieux effectivement. C'est comme ça que lorsque ces gens-là <rire> vivaient comme des rois, ils, ils, ils étaient vraiment dans, dans une opulence, ce qu'ils avaient tout ce qu'ils pouvaient désirer, la richesse, ils l'avaient, ils avaient tout, effectivement. Mais nous remarquons qu'effectivement, qu'à un certain moment, que, et ça aussi, même, le monde ne peut pas l'ignorer, parce qu'il y a dans la Bible, effectivement, les livres qui ont aussi mis le monde entier aussi, bah, c'est parler, effectivement, de cette époque, de ce moment aussi important de l'histoire. Donc, l'Égypte, effectivement, qui est connue jusqu'à ce jour, avec aussi un peuple qui est a été un esclavage dans ces contrées là effectivement aussi, nous parlons de pharaons qui, était qui étaient tellement puissants, qui dominaient effectivement ainsi. Ces hommes-là avaient vraiment euh, des ambitions aussi énormes pour pouvoir conquérir, effectivement, même le monde entier, parce que notre roi cela. Et ces ambitions, effectivement, ils ont eu un pouvoir à la tête. Il y en a de ceux qui ont conquis, effectivement, des contrées, c'est se effectivement, mais à la fin de, de cette conquête, effectivement, qu'est-ce qui s'est passé En fait, il y a quelque chose qui les a à laquelle il ne pouvait pas s'attendre aussi, effectivement, c'était donc la mort. Alors on se pose la question, effectivement, qu était-ce vraiment nécessaire de pouvoir massacrer autant de gens sur la terre pour arriver à pouvoir dominer et devenir en fait le seul des roi Pour quel but en fait, pas simplement pour pouvoir régner, mais régner pour combien de temps Parce qu'il <rire> y a aussi un adversaire qui t'attend, effectivement, que tu et l'on ne peut pas pouvoir échapper, et bien c'est la mort, est-ce vraiment nécessaire de pouvoir faire autant de tort, autant de mal à détruire quelqu'un effectivement parce que mon ambition personnelle, je vois, une ambition personnelle, c'est ça en fait l'être humain normal, aujourd'hui donc, comme nous disons, effectivement, nous voyons qu'à l'extérieur, les hommes sont tellement dans la peur, évidemment, avec aussi les informations qui nous parviennent, effectivement aussi, le nombre de cas, de ceci ce, et de cela. Et ça pousse effectivement l'homme à pouvoir prendre des précautions. Les gouvernements prennent des dispositions pour limiter effectivement le fait de préserver sur la population de certaine manière ou d'une autre. Effectivement, c'est comme ça qu'on voit qu'effectivement que dans l'extérieur, les choses sont telles que c'est comme si la ville était morte. J'étais encore étonné tout à l'heure, évidemment, parce que j'ai observé, et pendant que je parlais avec un des frères qui est à, à, à, à Dubaï, je pense à cela, oui, il me dit qu'effectivement aussi, ici, c'est la même chose. Je dis, c'est pas possible quand même dans dans un pays si lointain, effectivement, comme ça, donc presque dans le monde entier. Peut-être que c'est des endroits où il n'y a vraiment pas beaucoup d'infections, mais simplement c'est comme si c'était une mode de prévention, effectivement, pour arriver à pouvoir être, j'ai appris aussi qu'en Afrique aussi, même si les cas ne sont pas aussi euh, les cas comme on peut imaginer, eh bien, ça se passe aussi comme cela, effectivement, le genre commence à pouvoir être, effectivement, aussi dans des conditions de pouvoir ne pas avoir, effectivement, des habitudes. Ce que nous devons bien comprendre, c'est quoi? C'est que c'est cette psychose qui fait que l'homme a peur de quelque chose. Il a peur de pouvoir perdre quelque chose. Mais il a peur de perdre quoi, effectivement? Mais il a peur de perdre ce privilège qu'il a, effectivement, de cette manière ou d'une autre. Effectivement, il a peur de pouvoir un jour. Il n'est plus avoir euh, ces, ces, ces 20 voitures qu'il a dans son garage. Il a peur de voir mourir, effectivement, et perdre un, un jour, effectivement, tous ces palais qui sont construits, effectivement. Il a peur de voir mourir un jour et perdre tout l'argent ou les étoiles qu'il a, effectivement. Parce que, ah oui, parce que si on, on, on meurt aujourd'hui, c'est cela. En fait, c'est la peur de la mort. Certaine manière. Mais tout au long de notre vie, quand on marchait, on n'y a pas beaucoup pensé, effectivement, à cela. On était tellement là, dans le désir de pouvoir accomplir. Or, oh! Seigneur, notre Dieu, a accordé la grâce à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. C'est pourquoi que nous sommes appelés des croyants, à pouvoir avoir, effectivement, un renouvellement même de pensée. C'est la raison pour laquelle nous avons eu ces moments aussi privilégiés, que le pouvoir, arriver à pouvoir entendre la parole de Dieu et puis reconnaître, effectivement, notre état de faiblesse, effectivement. Et c'est pour ça que nous, les jours, seulement cela, c'est le jour de la Pentecôte, effectivement, quand l'apôtre Paul a prêché l'évangile, effectivement, beaucoup de gens étaient là, ils ont cru à la parole. dit, mais la parole à chaleur, qu'est-ce demandé, mais oh, bon frère, que ce qu'il L'apôtre, Paul, c'est l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre répondit, mais répentez-vous, répandez vous La répandance, c'est quoi en fait C'est-à-dire que vous alliez dans une marche, effectivement, où vous faisiez votre façon à vous de faire les choses, effectivement. Un jour, à un tableau fou, vous entendez quelqu'un qui vous dit que non, cette manière de pouvoir faire ici va vous conduire dans cela. Alors voici donc la bonne manière, c'est de faire ça, ça, ça, ça, pour dans ce sens, effectivement, alors vous recevrez effectivement les choses d'une manière assez différente. Repentis-vous et que chacun soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, parce que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra, effectivement, qui est sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez donc le don du Saint-Esprit. Ah, maintenant, il leur montre effectivement aussi que ceci, c'était le chemin de la mort et ça, c'est le chemin de la vie en fait. Les hommes ont eu à pouvoir comprendre que aussi longtemps que nous sommes en train de pouvoir penser comme nous pensons, nous marchons, oh, oh, c'est le train, train de ce que nous, nous pensons en se mettant effectivement selon les désirs de notre cœur, effectivement, la fin de cela, c'est la mort. Mais si les choses changent et que nous puissions prendre en considération effectivement la chose qui est principale, donc effectivement la vie et cette vie est dans quoi Pas dans la chair. La vie est dans la parole de Dieu. La parole. Mais Dieu n'est pas quelque chose de matériel, c'est spirituel effectivement. Et c'est cela, c'est de là que vient maintenant l'homme spirituel. Donc effectivement, il ont compris qu'il y avait, il y a une façon de pouvoir penser. C'est pour ça que. Lorsque le Seigneur parle effectivement de la nouvelle naissance, il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Parce que toutes les pensées immondes et aussi, aussi mauvaises, et ceux effectivement qui, qui, qui subit l'homme, vient simplement du faire faute du cœur, effectivement. C'est-à-dire qu'il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Je traiterai de votre cœur, le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair, effectivement. Et puis, après cela, il dit, je vous donnerai donc un. Et c'est là pour que nous comprenions qu'effectivement, que Dieu veut que notre façon de pouvoir penser et considérer les choses puisse être changée. C'est pour ça que la Bible dit que, oui, mais le juste ne craint pas de mauvaises domaines. Parce qu'il sait effectivement où il se tient. D'abord, puisqu'il est devenu juste, pourquoi est-il devenu juste, effectivement, mais c'est parce que quelque chose s'est passé dans sa propre vie. Il s'est passé quoi, effectivement, que il était donc quelqu'un qui vivait dans le monde, selon le train de ce monde, mais il a eu à pouvoir entendre là que le Seigneur, notre Dieu, lui a donné la possibilité de pouvoir être sauvé parce que les prix qui pour son salut a été déjà payé. Il suffit simplement de pouvoir recevoir le don gratuit de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit que nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Donc, il faut croire, et quand nous croyons, en celui qui ailleurs pouvoir également aussi mourir pour nous, parce que, comme le Seigneur l'a dit dans sa parole, effectivement, que lui dit, Dieu a tant aimé le monde de son fils, a fait nous va l'éternuer par l'espoir, mais est donc la vie éternelle quand Nous le recevons, alors à ce moment-là, nous expérimentons ce qu'on appelle aussi la nouvelle naissance, et aussi la justification par la foi. Nous sommes donc justifiés par la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc quand nous, nous, nous recevons effectivement, c'est à ce moment-là que Dieu donc nous justifie, nous justifie, pardon, et nous sommes donc justifiés devant la face du Seigneur, et nous sommes donc devenus pour Dieu de justice. Quand on parle de juste, ce pas que parce que j'ai fait quelque chose, et puis j'ai prié beaucoup, j'ai vendu beaucoup, non, non, non, non, non, non, non, non. C'est simplement parce que nous l'avons accepté, donc le signe de l'Église, comme notre sauveur personnel, alors nous sommes justifiés. C'est pour ça que dans Romains, au chapitre euh, 8, je pense que le Seigneur. Par cela, Romain au chapitre 8. Oui, il nous dit, <coughs> verset, et, verset, verset, euh, verset 29, il dit Mais, Car ceux qu'il a connu d'avance, il a aussi prédestiné à être semblable à l'image de son fils, avec que son fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il a prédestiné, ils ont aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il a appelé, ils ont aussi justifié. C'est toujours lui qui justifie. Donc, l'homme ne se divise pas lui-même, mais c'est le Seigneur qui justifie l'homme. Donc, nous sommes justifiés par la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur, et ceux qu'il a donc justifiés, il les a donc glorifiés. Donc, c'est toujours le Seigneur lui-même qui agit, effectivement, qui quantifie, qui lui-même arrive à pouvoir te faire, savoir, faire savoir à l'homme et tu es justifié, c'est pas l'homme qui se dit lui même, moi je suis justifié, c'est comme j'entends beaucoup qui disent effectivement, -moi, moi je suis un homme né de nouveau, mais ça c'est toi qui dis que tu es né de nouveau, mais ce n'est pas à toi de te dire que je suis né de nouveau, c'est au oh, Seigneur de te dire que toi tu es né de nouveau, ah oui, parce que là il va confirmer que tu es vraiment né de nouveau, et puis les signes d'accompagnement aussi Donc, c'est toujours le Seigneur, parce que lui qui observe, effectivement, et dit, celui-là est un juste, effectivement. Ça veut dire que le juste vivra par la foi. Donc, si réellement je suis juste, effectivement, c'est-à-dire que quelqu'un qui est justifié par la foi, qui est un don qui vient de Dieu, effectivement, ce qui veut dire que j'ai confiance dans le Seigneur. J'ai vraiment cette assurance dans, dans le Seigneur, notre Dieu, dans tout ce qu'il a, parce que pourquoi je suis justifié et dans quel sujet je suis justifié parce qu'il s'est passé quelque chose et ce tu n'est sais pas effectivement que Christ est mort pour moi je n'étais pas là quand Christ est mort il y avait des hommes qui étaient là effectivement c'était ceux qui ont marché avec lui les apôtres effectivement qui ont été avec lui, qui ont mangé avec lui qui ont bu avec lui, auxquels effectivement euh, la parole de Dieu a été donc ah, apportée aussi et lorsqu'il a été pris effectivement qu'il a été amené devant les salédrins, et puis les salédrins l'a amené devant Postulat, puis donc devant la, la population, effectivement, qu'il a rejeté, effectivement. Eh bien, quand on a posé la question, mais voici donc Jésus ici, voici Barabbas, effectivement, que devons nous faire effectivement Que, que, que, que devons-nous libérer effectivement Vous connaissez l'écriture Eh bien, le monde a préféré effectivement Barabbas. Et puis, on a posé la question, ça c'est qu'on a que, que dois-je faire moi que ce Jésus qu'on appelle les Christ Donc. La réponse a été, crucifiez-les, crucifiez Donc il a été donc effectivement livré entre les mains des comme l'Écriture effectivement. Et ses disciples l'ont vu là, abandonné seul, effectivement, entre les mains des, des, des païens et puis d'autres religieux qui l'insultaient, effectivement, jusqu'à ce qu'on a pu enfoncer la lance, effectivement, par le soldat romain. On a constaté, effectivement, qu'il était mort. Ils l'ont vu, donc mort, effectivement. Donc ce sont ceux-là, effectivement, qui euh, ont eu à être de témoins véridique d'abord de lui tout au long de sa vie, de ce qu'il a parlé, de ce qu'il a dit, et aussi euh, de sa mort, et aussi de son ensevelissement, comme l'apôtre euh, Pierre pouvait le dire ici, dans les Saintes Écritures, effectivement, euh, je pense que euh, à dans les actes, au chapitre, au chapitre 10, je, je pense que c'est cela, juste euh, quelques versets, euh, dans lesquels il pouvait arriver à pouvoir parler à, à, à, à ici quand il était chez Corneille, et, euh, et voilà, donc euh, chapitre 10, voilà qu'il nous dit ici, <coughs> verset, euh, verset, je pense, verset, euh, verset, verset, verset, verset, verset 24, il dit, ils arrivèrent donc à ces arrêts les jours suivants, et Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille qui était donc allé au devant de lui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 Aussitôt j'ai envoyé quelqu'un vers toi et tu as bien fait de venir. Mais maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Alors Pierre, ouvrant la bouche, et dit En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme effectivement, et c'est une personne. Mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est donc agréable. C'est merveilleux ça. Alors il dit Il a déployé la parole. Il a envoyé la parole pardon au fils d'Israël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 de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem, ils l'ont tué, son témoin, hein, le pendant au bois, Dieu l'a ressuscité le troisième jour, et il a permis qu'il apparaisse, qu'il paru non à tout le peuple, mais au témoin d'avance d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut donc ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher à tout le au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juste de vivant et de mort. Et tous les prophètes rendent les témoignages que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Amen. Donc nous comprenons qu'effectivement que quand ils ont prêché, quand cet homme a prêché comme cela, puisque ces hommes-là n'étaient ce hommes oui. pas là ce jour-là, ces hommes-là n'avaient pas marché avec les seigneurs, mais comme le seigneur avait prié en disant qu'il soit un comme toi et moi, nous sommes un. Nous disons encore ça dans Jean au chapitre 17. Et c'est la plus de que nous oui. aimons beaucoup. Et il est très bien parce que ni toi ni moi, nous n'étions pas là. Effectivement, cela, ce jour-là, effectivement, où il a prêché le jour où il a été donc aussi saisi, le jour-là, où il a été effectivement aussi livré, ce jour-là, évidemment, qui sont ceux qui étaient là, nous l'avons entendu. Nous sommes donc témoins. Alors nous disons aussi Jean 17. Verset 16, il dit, ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Il dit, sanctifiez-les par ta vérité, ta parole est vraiment la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je les sanctifie moi-même pour eux, afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que j'ai pris, mais encore, mais encore, mais encore, pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Donc effectivement... C'est là comme ça que nous sommes devenus des croyants. Nous sommes devenus, aujourd'hui, des fils et des filles de Dieu, parce que nous avons expérimenté quelque chose. Eh bien, c'est quoi, effectivement? C'est que, par la bouche des apôtres, effectivement, ils nous ont rendu témoignage. C'est pour ça que l'apôtre Paul disait quelque chose de tellement merveilleux, je pense, dans le livre de, des Galates, effectivement, où il exprimait cela, si on peut le trouver, cela, oui. Je pense que c'est cela. Les, les Galates, au chapitre, je pense, 3, que Dieu nous a dit. Galates, chapitre 3, je pense. Je pense c'est cela, je pense que c'est cela, oui. Et je pense que c'est cela, je vais vous retrouver cela, c'est cela. Oh, il y a, il Dans la 3, j'aurais aimé avoir la Bible là, une prochaine fois. Mais non, on va se à de la Bible que nous avons toujours. Parce que je vais lire aussi, comme tout. Il n'y a pas que la Bible que nous avons toujours. Chapitre 3, verset 1, il dit Ô oh Galate dépourvu sens, qui vous a donc fasciné, vous, aux yeux de qui Écoutez bien. Vous, aux yeux de qui, Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Donc effectivement, que quand il parlait du Seigneur des apôtres, il était tellement dans, dans le plan, dans, dans, dans, dans, dans, dans, dans l'esprit, effectivement, qu'il le parlait parce que c'était l'esprit de Dieu, avait Quand il le parlait, les gens pouvaient voir la scène. C'est-à-dire qu'ils ils ont introduit, ils ont introduit effectivement dans la chose. C'est pour ça que quand nous entendons la parole de Dieu. Et que nous opportons, effectivement, comme le Seigneur nous montre, effectivement. Nous avons le cœur touché, nous avons les larmes, parce que les tableaux où nous est présentés devant, on le voit en fait. C'est comme si on était là à ce moment-là. Alléluia. Par cette parole, effectivement, que les apôtres ont prêché parce qu'ils ont témoigné, parce qu'ils étaient présents. Et quand ils nous en parlent, effectivement, nous voyons les tableaux. Et si nous sommes aussi inclus, alors nos cœurs sont vivement touchés. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Oh homme, frère, que ferons-nous c'est comme ça qu'effectivement, toujours là effectivement, le cœur a tué. C'est comme ça que nous aussi, nous avons expérimenté la même parole, comme le même endroit, nous plairons quand on parle du Seigneur, effectivement, parce que nous le voyons crucifié et nous prenons pas à cela. Et nos cœurs sont touchés et nous le recevons comme notre sauveur personnel. Alors, maintenant, nous faisons partie, effectivement, du peuple de Dieu été. Donc, c'est toujours par la parole de Dieu, effectivement, que, nous avons cette joie de pouvoir nous aussi revivre toutes ces choses parce que le Saint-Esprit vient effectivement pour moindre, pour faire vérifier, effectivement l'a a donné la vie à la parole, afin que nous ne nous, nous suivions pas de fables habilement ma conçues, mais nous suivions la réalité, effectivement. Parce que le Saint-Esprit nous ramène, effectivement, dans cela. C'est pour ça que nous n'écoutons pas la parole avec notre état charnel, spirituel. Non, nous sommes dans notre état spirituel. Et le Saint-Esprit nous transporte, effectivement. C'est comme ça qu'on parle, effectivement, des visions, de ces sièges-là. Donc, il nous transporte pendant que nous écoutons, effectivement, nous nous trouvons dans une autre dimension tout à fait exceptionnelle. Nous vivons, effectivement, ces moments, ces instants. C'est pour ça que la parole de Dieu a la puissance de pouvoir transformer Un celui, bien celui bien qui la reçoit parce qu'elle est vivant en tout moment les sont effectivement et l'agissant et nous a effectivement dans une dimension où nous sentons que oui, nous sommes dans ce contexte-là. C'est pour ça que nous croyons à la parole de Dieu. Alors là, le sang a été donc appliqué. Un talent dans sa vie, effectivement, puisqu'il connaît, il a se que Jésus-Christ est réel, puisqu'il a eu un contact avec lui, parce que, dans ce qu'il entend, dans ce qu'il transporte, effectivement, il se sent déjà dans, dans cette dimension où il sait que son Jésus, il est vivant. Alors, c'est pour ça que, vous me dit, de qui aurais-je peur, de qui aurais-je crainte Si Dieu est donc avec nous et, et pour nous, et alors, qui qu sera donc contre nous De quoi avons nous peur, effectivement, parce que dans ce monde, effectivement, voilà, parce que, c'est la raison, pour laquelle parce que les hommes ont tellement privilégié les en, oubliant, en ne pensant pas qu'un jour nous l'avons parlé, un jour ils pourront partir alors c'est pour ça que nous avons eu à pouvoir entendre effectivement ces hommes qui ont eu à pouvoir avoir la, la grâce avoir la sagesse divine de Dieu auquel Dieu a fait passer à leur permettre de voir goûter à toute chose effectivement pour notre soutien. c'est pour ça que cet homme ici ce monde qu'on a eu à pouvoir parler tout à l'heure effectivement il a eu à dire il, il a goûté à tout il a goûté à tout et c'est comme cela que on nous dit qu'à la fin du discours, il dit « Oh, voilà ce que tout homme doit arriver à pouvoir faire. qu'un Dieu. » Et accroche-toi effectivement à la parole du Seigneur parce que tout ce que nous pouvons arriver à pouvoir voir avec nos yeux, et si nous suivons nos yeux, et eh oui, tout ce qui est de la chair, effectivement, la destination, le désir de la chair n'est que chair, effectivement, et parce que la chair ne va pas plus loin en vérité, et l'homme Naturel tel que nous sommes, nous ne voyons pas plus loin. Mais quand nous, naissons de Dieu, nous devenons des hommes spirituels, surnaturels, alors nous voyons tellement très loin. C'est pour ça que même si on nous parle de tsunami, nous ne sommes pas très inquiets. Amen, amen. Même si on nous parle effectivement de la tempête de Katrina qui a emporté effectivement aussi ici, là-bas, nous ne sommes pas très inquiets. Même si on nous parle qu'effectivement qu il y a des volcans qui s'élèvent effectivement là-bas, que les avions sont bloqués. Nous ne sommes pas très inquiets. Même si on nous parle qu'effectivement qu aujourd'hui nous avons le virus qu'on appelle Corona coronavirus. Corona oui, nous ne sommes pas très inquiets. Amen, <rire> parce que ce dont nous nous inquiétons, c'est de notre âme. C'est Seigneur notre Dieu, accorde-moi la grâce de me tenir toujours dans la voie parce que bon désir c'est qu'un jour J'étais tellement sur la terre, je tellement, je le vis que pour toi, ce qu'un jour, je puisse te voir, que mes yeux puissent voir, c'est Jésus que j'ai aimé sur la terre. Oh, pour quelle raison Parce que nous savons que nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est pour ça qu'on parle toujours de la foi, que Dieu nous aide. Parce que certainement, il faut que nous un peu de temps aussi. Et Dieu nous aide, parce que nous devons comprendre quelque chose qui est très important pour nous. Il est toujours parlé de quelque chose qui est important, qui fait de nous. Et vous et moi, ce que nous sommes euh, devenus aujourd'hui, quand je parle de nous sommes devenus aujourd'hui, c'est que je parle effectivement de notre nature en tant qu'enfants de Dieu. Nous ne sommes pas devenus parce que nous avons été mangés des beignets ou des biscuits à gauche et à droite. Non, non, non, non, non, nous le sommes devenus parce que nous avons eu quelque chose qui s'est passé, la foi. La foi, c'est de nous que nous avons cru et que nous sommes devenus des enfants de Dieu aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire que la foi, comme la Bible dit, il est, sans la foi, il est vraiment impossible d'être agréable à Dieu. J'aime beaucoup les seigneurs, et il est tellement si bon par la manière de faire les choses, effectivement. Mais, car par la foi, voilà bien que nous savons que, effectivement, que, ah, des hommes comme Gédéon, comme ceci, ils emportaient, ils emportaient les batailles, ceci, nous montrent effectivement ce que les hommes ont fait. Des choses impossibles, ils les ont rendues possibles. Même les morts qui suscitent effectivement, toujours par la foi. Et la foi en qui. C'est pour ça que euh, nous, nous, nous, nous nous référons, nous, nous, là aussi, dans notre notre marche avec Dieu, nous avons les armes, c'est que Dieu nous a accordées. Nous ne pouvons pas mépriser tout ce qu'on prend comme loi C'est normal, les gens doivent être protégés. Et merci Seigneur pour les hôpitaux. Merci aussi effectivement pour toutes les mesures effectivement qu'ils sont, sont prises, effectivement, pour que le gens ne puissent pas, vivre. que Dieu soutienne, effectivement, le gouvernement, qui les aide à avoir encore davantage de connaissances pour que ils veulent sauver les âmes. C'est aussi le désir du Seigneur que les âmes soient sauvées, qu'ils puissent pas mourir. Gloire à Dieu pour cela. Mais nous savons une chose, nous, effectivement, que, au delà de ce que les hommes peuvent, parce que les hommes sont limités, il y a quelque chose de tellement si aussi important sur lequel nous nous appuyons et comme l'Écriture le fait savoir et le psaume 91, donc 91, il nous dit une chose là, psaume 91, il si, si, nous me dit cela il nous dit ceci, nous pouvons le dire effectivement oh oui ah, ah, <coughs> et c'est lui qui demeure sous l'abri du tribeau, dit, il dit repose, repose, repose effectivement repose à l'ombre du tout-puissant c'est de lui j'ai dit donc à l'éternel oh oui, mon refuge et ma forteresse « Mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet du loiselard. »« Celui-là, il te délivre aussi de la peste et de ses ravages. »« Il te couvrira, je de ses plumes, et tu auras un refuge sous ses ailes. » Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Vous comprenez Il dit Sa fidélité est un bouclier, un bouclier pour qui Toi et moi, et le de récemment, qui nous protège. Dit, mais Tu ne craindras ni les terres de la nuit, ni la fesse qui vaut de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que mille tombent à ton côté et dix mille à ta droite, tu ne seras pas atteint. Donc je comprends. Effectivement, que ce que le Seigneur nous donne. Alors nous devons simplement lui dire merci que tu as toujours pensé à tout. Et que nous, nous sommes effectivement aussi concernés dans ce que toi tu es en pouvoir faire. Et comment tu veux que nous puissions faire des choses, effectivement. Nous sommes heureux, nous sommes de la joie. Fatiguée. Dieu ne nous a pas abandonnés, mais en tant qu'enfant de Dieu, nous avons une protection dans toutes les circonstances et dans tous les domaines. Et une grâce, effectivement, aussi du Seigneur pour tout ce que nous sommes. Donc nous comprenons que c'est là quelque chose qui était aussi important pour nous. Savoir qu'effectivement le Seigneur, notre Dieu... Il, il, est, il est vivant, il est présent, et il aussi, en continuité, va agir aussi pour nous. Et cela doit nous donner effectivement aussi la force, même si les, les, les, les contextes, le temps dans lesquels nous nous trouvons. Parce que les gens pensent que la Bible est du passé, et qu'effectivement, que euh, Dieu n'est plus capable de pouvoir arriver à pouvoir agir, et qu'effectivement, que c'était les choses qu'il a racontées dans les passé. Eh bien, si la Bible est du passé, alors ma question est de savoir, effectivement, moi, qu'est-ce que je suis donc Parce qu'aujourd'hui, je suis un croyant. Je suis un chrétien. Donc effectivement, un chrétien qui a eu à pouvoir croire, effectivement, et qui, d'une certaine manière ou d'une autre, aussi, d'une manière ou d'une autre, effectivement, croit à la parole de Dieu. Ce qui veut dire qu'il <rire> a, il a reçu quelque chose de tellement vivant qui montre qu effectivement que la parole de Dieu est vivante. Oui, dans les temps passé, et il est chrétien. Aujourd'hui encore, il est chrétien. Et dans le passé, effectivement, ils ont vécu effectivement des situations si difficiles. Dieu les a délivrés. Et aussi, aujourd'hui encore, même hier encore, même avant-hier encore, nous sont passés un moment tellement difficiles. Le même Dieu a agi de la même manière, effectivement, que ceux qui nous ont donc précédés. Donc, effectivement, Dieu... Est et à fond, ce qui est merveilleux, c'est que le Seigneur lui-même a eu à pouvoir dire qu'il est le même, hier aujourd'hui et éternellement. Donc ce qui veut dire que elle si est le même, il est éternellement. c'est-à-dire que c'est un Dieu qui ne change pas. Hier, s'il a sauvé, eh aujourd'hui encore, il peut encore faire la même chose, effectivement. Donc, le Seigneur, notre Dieu, est toujours actuel, comme on est toujours, effectivement, le toujours présent, il ne change pas, il est toujours le même. Donc il y encore davantage, effectivement. Nous le remercions pour tout ce qu'il fait, effectivement, pour nous, mais c'est surtout pour que nous, qui sommes vraiment des croyants, nous puissions avoir l'assurance qu effectivement, que le Seigneur, notre Dieu, est vraiment un Dieu qui conduit encore aujourd'hui, qui éclaire encore davantage aujourd'hui. Et comme nous le disons, effectivement, que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Donc nous ne pouvons pas arriver à pouvoir nourrir ce qui est la chair. Nous sommes appelés à pouvoir réellement aussi, non, pas la aussi, mais surtout à nourrir effectivement l'esprit. Alors nous comprenons que, puisque la chair, effectivement, est plus suit, on apprend tellement bien soin, alors qu'il est tellement dans son bon point, dans son bon point, dans quoi Mais dans les choses du monde. C'est pour ça vous voyez les gens qui se plaisent, qui vont là-bas. C'est comme quand on dit à quelqu'un, il faut croire au Seigneur Jésus qui c'est vraiment une grâce merveilleuse. Et puis, il vous voit vous, vous avez dit, à la parole de Dieu, vous n'allez pas dans les boîtes de nuit. mais comment est-ce qu'on peut vivre sans aller, c'est très moussé bon, une boîte de nuit, et puis tout ça, fêter, comme ça, parce que notre vie, fêter, être heureux, passer par là. Voilà. vous trouve un fait anormal en fait. C'est pour ça que vous, vous pouvez réaliser que quand on reçoit le Seigneur Jésus-Christ comme notre sauveur personnel, les saintes Écritures nous disent, comme nous l'avons entendu par l'apôtre Pierre, il dit, « Repentez-vous »« Seigneur, cette vie que j'avais des boîtes de nuit avec des, des crayons par-ci par-là, des saletés que je m'emportais effectivement avec mon Dieu, non, non, Père, je réalisais que j ai, j ai, je ne peux, peux plus la voir, personne ne vous a obligé, mais en fait vous avez remarqué que cette vie, quand la chair est des elle prend toujours des déçus la chair veut toujours se voir Elle cherche toujours effectivement c'est toujours et plus il le veut prendre le dessus c'est tout ça que vous remarquez effectivement qu'il y a des hommes qui cherchent et des femmes qui ça pourrait être idolâtrées comme comme vous pouvez voir les, les chansons du monde qui dit Seigneur, les hommes que dieu soit béni qui nous a vraiment délivré arrachés de toutes ces choses immondes un homme qui se met à pouvoir chanter euh, marie marie marie, marie, marie, marie, marie, marie, marie chante maillard, cest à Oh, que les yeux de ma. je sais pas moi donc on, on ne fait que toutes les chansons en grande majorité c'est pour les femmes mm -hmm. ah oui oui oui c'est pour les femmes, ça veut dire que alors quand, quand la femme entend cette chanson quand elle commence à pouvoir marcher, et c'est quoi être la déesse de la terre en fait, ça veut dire que, c'est ça en fait, c'est-à-dire que là, on cherche à voir être, être idolâtré. c'est l'esprit de l'idolâtrie, on n'a personne, effectivement. Évidemment, c'est comme cela que les choses, alors comme, et c'est normal, parce que si on le chante sur les graphique, c'est comme le président qui est mort là, le président du Congo qui voulait qu'on le chante, et qu'on le voit dans les nuages, effectivement. Mais quelle absurdité, un homme charnel qui, qui c'est comme s'il si descendait des nuages, effectivement, et il a même décidé de pouvoir enlever tout, ce que vous savez, moi, les choses de Dieu, effectivement, mais qu'il soit lui-même mis dans les nuage. Mais il est où Enterré comme un chien aujourd'hui. Il y a même personne qui va, même sur son tombeau, ben, ben, il qu'il est entré dans une terre. Ce n'est pas mon problème, en fait, ben, Quand on se moque de Dieu, on paye des prix. Mais ben, le Canestar avait fait la même chose aussi. Ben. Et puis, lui, c'est comme si les lui le sont poussés comme ceux d'un oiseau. Il a mangé l'herbe, le les grands, autres, parce qu'il s'est dit Moi, David Kennestar, toi, David Dieu dit Je vais te montrer. je dis, Oui, c'est dans la Bible. Hein. Et je ne comprends pas pourquoi les gens, tout ça, ils, ils, ils ne lisent même pas. Ils devraient s'inspirer. Mmh. moi, les ça Dieu l'a mis par terre. Je vais te trouver, je suis Dieu maintenant. Tu vas avoir les, les, les cheveux comme les ailes d'un oiseau, tes ongles comme, comme les, les ongles, effectivement, c'est souvent poussé. Comme les Et bien, il s'est poussé comme ça. Et Monsieur a commencé à manger un roi qui est dans un grand palais. Il mangeait l'herbe, effectivement, et puis rejetait. Dieu dit, mais je vais te trouver que c'est moi qui élève l'homme. Je dis, maintenant, Main, je veux que tu reviens. Gloire à ah, Dieu. Amen. Entre Dieu, c'est pour ça qu'il ne faut jamais. Et moi, et je ne mets pas ma poitrine. Non, Dieu peut te mettre en bas. Amen, amen. C'est pour ça que l'humilité précède toujours. Nous amen. sommes heureux de réaliser que nous avons besoin de notre Seigneur pour nous instruire. Nous accorder la grâce de voir effectivement que le monde sous son contrôle effectivement aujourd'hui le monde aujourd'hui il est silencieux et dans le respect parce qu'effectivement qu il y a quelque chose qui se passe effectivement et nous nous en tant que croyants en tant qu'enfants de Dieu il faut comprendre ces moments à quoi ça sert ces moments ce ne sont pas des moments il faut faire très très attention et je voudrais euh, juste que nous nous rappelions quelque chose de très important je pense l'avoir fait va effectivement l'autre fois que je vais donc euh, D'abord, maintenant, je vais quand même donner aussi un autre. Vous vous souvenez, je crois, parce que, <coughs> tout à l'heure, je fais référence à cela, en disant que j'étais ici, Dubaï, je l'appel Dubaï, l'appel là-bas, effectivement, même en Ouganda, on me dit, effectivement, que les, les, les, les, les, les gouvernements ont pris des décisions de pouvoir fermer, mais même en Arabie, là-bas, donc presque partout le monde, effectivement, on a pris ces décisions, que vous avez tenté de pouvoir... Voilà, c'est pour ça que nous avons... Voilà, pour savoir nous retrouver dans la réunion, mais sur un live, le fait effectivement aujourd'hui. Alors, ah vous remarquerez qu'effectivement, que c'est dans le monde, c'est pour ça que je fais votre attention, dans le monde, cela se passe, effectivement. Vous n'avez pas remarqué, frère et Je pense dans le livre de Luc, je pense que c'est cela. Vous regardez très bien. Je pense dans le livre de Luc, je crois que je vais peut-être le voir, si c'est Luc, je le citerai. le voir cela. Voilà. Bon. Nous prenons dans Luc. En ces temps-là, parut un édit de César Augustin, ordonnant un recensement de toute la terre. Est-ce que vous avez compris Vous avez saisi Regardez. Auguste, donc un mot. Toute la terre, si la Bible dit toute la terre, effectivement, c'est c'est un essence pour toute la terre. Donc euh, tout le monde devait donc s'y okay. impliquer. Tout le monde devait donc obéir parce que ça venait Alors, supposons-nous la question de savoir pourquoi toute la terre était impliquée. pourquoi toute la terre était donc impliquée. Là, vous comprenez qu'effectivement que ce n'est pas le temps de voir si nous nous réjouissons, parce que non, non, non, non, il faut que nous comprenions, que nous nous réveillons un peu, qu'on soit secoués, mon frère. Et ma soeur. Alors quand Dieu est en train de faire quelque chose, Vous savez, c'est pour ça que nous devons vraiment respecter le saint -Denis. Dieu est bon, il est le Dieu de sa parole et il se tient vraiment à sa parole. Nous avons le privilège d'avoir le Dieu du ciel avec nous, Amen. qui nous insouvient, qui nous parle, qui nous réveille, qui nous, nous montre effectivement les choses. Oui, c'est vrai, frères c'est vrai, c'est vraiment, il a toujours agi dans la sainteté. Qu'est-ce qui s'est passé L'ange Gabriel a visité Marie aussi. Il a visité Marie. dans Mais, dans les livres d'Amos, il est écrit, et toi Jamais dans l'esprit de Marie ou de Joseph ou de qui que ce soit, la pensée pouvait venir de pouvoir s'élever de la Galilée mais... pour aller dire Oh, mais il faut qu'on aille chercher euh, quelque part à Bethlehem pour que l'enfant puisse naître à Bethlehem. Or, oh! c'était dans la Sainte Écriture que c'était Bethlehem. Donc, cette femme, cette jeune fille, et donc, tombé enceinte par l'idée, et bien, si vous vous souvenez très bien, là, on avait parlé aussi en ce moment, et bien, ça brossait, ça arrivait à terme. À terme, à terme donc, elle attendait l'accouchement par un autre endroit. Hein, Pendant que tout le monde n'avait même plus à penser, je ne même plus pas même, je ne sais pas, l'ange j'ai parlé à Joseph, effectivement, là Joseph a parlé aussi à Marie, effectivement, tous ceux ils s'attendaient qu que les bébés allaient naître, aussi, le bébé allait naître, nous c'est toujours là, disait et toi le <rire> dieu est capable vous savez la nature tout ce qui tout ce qui existe même tous les hommes sur la terre tout, le système, tout ce qu'on peut imaginer tout ça est soumis il n'y a qu'un seul dieu Amen. Amen. il n'y a qu'une seule autorité suprême donc effectivement cela est soumis puisque cet événement aussi important qui concerne oui, parce que oui, mais c'est vrai. Mais quand il naquit, où c'est, à Galilée, non, à Bethléem. Qu'est-ce que les anges ont dit effectivement? Chez qui ils n'ont pas été voir le souverain saint Pour quelle raison? Dieu est précis. N'ont pas été voir les lévites, non. Dieu est précis. Ils sont allés voir les bergers. Pas c'était l'agneau qui venait de naître. Dieu est toujours précis. Il vous dit quoi? craignez rien. Nous annonçons une bonne nouvelle. Qui sera? Un sujet des joies. Cela, ces seigneurs, ces sauveurs n'étaient pas seulement pour Israël. Aujourd'hui, il est devenu aussi notre le monde entier, le nom de Jésus est, est le nom le plus élevé sur la terre toute entière. Alors, aujourd'hui, nous pouvons nous poser la question, quand même. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Seigneur. Même dans les contrées les plus arabiques, effectivement, dans les contrées les plus lointaines. Oui presque pas, mais tout de même les avions, on le fait retourner, on, dit, on, on doit respecter, on doit respecter les calmes et les silences, effectivement, on impose les calmes et les silences, effectivement, aux hommes sur la terre. Oui, oui, oui, oui, c'est cela qui se passe. Dans la rue, personne ne le sait, effectivement, sinon là, et maintenant, les gens sont tournés vers vous, effectivement, parce que, s'ils si tournent la tête vers le bas, maintenant, ils commencent à dire là, c'est la, la, la cimetière, oui, vous avez l'espérance, il faut confiner, vous, pourquoi, pour que vous voir les saluts, pour que vous puissiez vivre. Sûr que Le peuple de Dieu doit réellement comprendre que ce n'est pas un temps. Il faut jouer et continuer à pouvoir faire tout ce que vous pouvez vous imaginer. Oui, vous êtes trompé. Oui, oui, voilà, c'est ça. Ça paraissait tellement si simple quand l'armée de Titus est entrée à Jérusalem. Tout le monde regardait, mais le Saint-Esprit, c'est quoi, son peuple Le réveillant, pour qu'il puisse comprendre. Ah oui, c'est vrai. Les événements que nous sommes en train de vivre, effectivement. Parfois, vous êtes là pour la légère et continuer à pouvoir mener votre vie. Non, non, non, monsieur comment les gens vont parler mais les jours à venir notre façon de vivre va changer oh oui c'est sûr et certain et les gens vont considérer les choses un peu différemment il, bon, bah, il y a pas tellement longtemps bon trop longtemps mais il n'y a pas tellement très très longtemps j'ai vu des photos des hommes. Non, parce qu savait que vous savez que j'ai aussi connu aussi ceux qui sont aussi là bas en, en Guyana aussi effectivement dont je veux effectivement ça donc chaque fois j'ai toujours et qu'est-ce qui se passe là-bas? Eh bien, en Guyana, dans ce pays, qui sont dans le monde, où, où, où, les gens ont eu un pouvoir. Vous vous souvenez dans les scènes d'écriture, effectivement, nous en avons eu à pouvoir parler il y a longtemps, je pense, en rapport avec euh, la 70 ans, effectivement, je pense aussi de, de partir en Israël. Et il s'agissait effectivement de 70 ans. Donc le prophète a donc par, par la bouche de Dieu, il avait parlé après 70 ans. la première année de Darius, fils d'Assyrus, de la race de Med, lesquels étaient devenu roi du royaume des Chaldéens. La première année de son règne, moi Daniel, je vis par les livres qui devaient s'écouler 70 ans pour le ruine de Jérusalem. D'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète, je tournais ma face vers le Seigneur Dieu afin de Je priais l'éternel, mon Dieu, et je lui fais cette confession. Seigneur, Dieu est grand et redoutable. Toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde récoltes à ceux qui t'aiment mmh. et qui observent tes commandements. Nous avons péché, nous avons communiqué, nous avons été méchants et rebelles. Nous, nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. A mmh. toi, Seigneur, et la justice. Et à nous la confusion de face. En ces jours aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem et à tout Israël, à ceux qui sont prêts et ceux qui sont loin dans tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités, dont ils se sont donc rendus coupables envers toi, Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois, à nos chefs et à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Auprès du Seigneur, notre Dieu, la miséricorde, le pardon, car nous avons été réveillés envers lui. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel, notre Dieu, pour suivre ces lois qu'il avait mises devant nous par ses serviteurs, les prophètes. Tout Israël a transgressé la loi de trôner, et s'est détourné ne, ne pour, pour, pour ne pas écouter ta voix. Alors, ce sont pendu sur nous les malédictions et les indiscrétions. Ce sont donc équipes de Moïse, serviteurs de Dieu, parce que nous avons péché contre l'éternel. Il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos chefs qui nous ont donc gouvernés. Comme cela a été écrit dans la loi de Moïse, toute cette calamité est venue sur nous. Nous n'avons pas imploré l'Éternel notre Dieu. Nous ne nous sommes pas détournés de son iniquité. Nous n'avons pas été attentifs à ta vérité. L'Éternel a veillé sur cette calamité, il a fait venir sur nous. Car l'Éternel, notre Dieu, est juste dans toutes les choses qu'il a faites. Mais nous n'avons pas écouté sa voix. Maintenant, maintenant Seigneur, notre Dieu, toi qui as fait sortir le peuple du pays d'Égypte par la main puissante par ta main puissante, et qui t'a fait un nom comme il l'est. Seigneur, selon ta grande miséricorde, et ta colère et ta fureur, c'est le tour de ta ville de Jérusalem, de ta montagne sainte, car à cause de nos péchés, des iniquités de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont en nombre à tous ceux qui nous entourent. Maintenant, tu dis donc, oh notre Dieu, écoute la prière, l'explication de ton serviteur, et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Mon Dieu, prête l'oreille écoute les yeux, ouvre les yeux et regarde nos ruines, oui, regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué, car ce n'est pas à cause de notre vie, que nous te présentons nos supplications. C'est à cause de nos grandes... C'est à cause de tes grandes compassions. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Mmh. Seigneur, sois attentif, Agis, ne de pas par mot pour, pour toi, ô oh mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Et vous avez vu comment un homme se mettre devant Dieu pour voir. Il ne dit pas Seigneur, non, non, non, non, non. Il lui montre d'abord sa grandeur. Il lui supplie effectivement, il lui montre les faiblesses, pourquoi nous sommes, toujours nous qui sommes coupables, Seigneur. Mais il touche effectivement le cœur de Dieu, il dit, tu as miséricorde, miséricorde. Tu sais, le montant, effectivement, c'est qu'il est dans le trône. Et puis regardez ce qu'il a appris. Verset 20, il me dit, je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et les péchés de mon peuple d'Israël. Et je présentais mes supplications à l'éternel, mon Dieu, en Dieu. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé, sois attentif à la parole et comprends la vision. Amen. Amen. Donc nous voyons effectivement que quand l'homme a compris ta parole, est une lumière sur notre vie. C'est pour ça que nous devons être heureux de dire Seigneur, tu es vraiment le Dieu parfait de ta parole, c'est ce que tu as dit au temps du soir. La lumière paraîtra. Les gens, c'est comment le prophète, nous ne sommes pas le prophète qui nous dit, nous regardons ce que Dieu a fait. Il nous a ramené les saintes écritures dans la position dans laquelle nous devions nous trouver pour que nous croyions et que nous marchions à la vérité dans ce temps dans lequel nous vivons. Il a dit, ces si, jours, ce n'était pas dans les ténèbres. il malheur dans une ville sans que l'éternel l'ait donc ordonné. Nous remercions notre Dieu, que le Seigneur, notre Dieu soit béni. Et qu'il vous bénisse tous, vous, tous qui allez voir, écouter ici cette, euh, cette vidéo. Et que, si vous avez l'occasion d'être aussi en connexion en direct, que le Seigneur vous bénisse. Mais lorsque vous l'écouterez, que le Seigneur De jour, effectivement, de nous devons prendre conscience de ce que le Seigneur, notre Dieu, nous a dit et ce qu'il est en train de pouvoir aussi Alors, là où vous êtes, effectivement, comme je voudrais vous souhaiter, plairez-vous, nous allons donc prier pour remercier notre Dieu pour les temps et le moment qui nous a accordé la grâce. Vous avez vu que nous avons eu les quelques difficultés pour arriver à pouvoir avoir la, la connexion et les frères se sont battus parce que l'environnement est un peu différent et nous prions que les seigneurs puissent vraiment les assister nous aider aussi pour que la prochaine fois euh, la division puisse se faire sans qu'il y ait de situations difficiles ou de contraintes et non, Normalement, mais pour que vous puissions aussi et comme nous l'avons ici à propos peu importe même la situation on peut avoir c'est que nous avons dit que les, les réunions se tiendront régulièrement aux mêmes heures ce dont vous avez besoin, c'est de pouvoir aussi avoir aussi la patience, la patience de pouvoir attendre. Peut-être que la technique est à ce moment pas facile pour nous, les connexions pour avoir des problèmes. Mais n'abandonnez pas, restez toujours jusqu'à ce que nous euh, puissions arriver à pouvoir atteindre cela, c'est-à-dire que la connexion se mette aussi en place. Les frères vont s'en occuper, mais nous remercions Dieu pour toutes ces consciences que nous avons pris. Notre Père Céleste et notre Dieu, je voudrais te dire merci encore pour la grâce que tu nous as accordée encore ce soir et pouvoir nous retourner. Autour de ta parole. Et Comme nous l'avons dit, c'est vrai que les mesures étaient prises, mais nous tiendrons toujours les réunions, au jour, des réunions, Père Tubissant, aux heures aussi prévues, Bénémen Père Saint, même si nous sommes deux, même si nous sommes seuls, même si, Bénémen notre pas là où deux ou trois sont assemblés, à mon nom, nous te remercions pour cela, Père, car nous savons que, autour de si, Père Tubissant, il y a beaucoup de ton peuple, mais ceux-là qui sont à toi, qui sont aussi en connexion, qui suivent cela, Père Saint, nous te prions de pouvoir également aussi nous assister, Père. Ben, merci encore pour ta parole qui nous éclaire, mon Père Saint, Continue encore, Père, de pouvoir nous parler, Père, que nous puissions vraiment oui. être éveillés. C'est vrai que le diable cherche aujourd'hui à pouvoir mettre tes enfants dans une certaine sorte d'opulence physique de l'intérieur, Dieu. Mais nous voulons que les saint esprit puissent encore davantage secouer l'intérieur pour que nous puissions nous accrocher à toi. Bénis soit ton Seigneur, comme de grâce, ton peuple, pour toi partout, il est encore aujourd'hui. Merci pour ce que tu fais, car je te ainsi Père, au nom de Seigneur jésus christ Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse mon Le Seigneur soit réellement glorifié. Nous voulons vraiment remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous encore aujourd'hui. Que Dieu nous fortifie, que le Seigneur puisse vraiment nous soutenir dans ce temps dans lequel nous vivons et que cette parole que nous avons vraiment entendue puisse demeurer dans nos cœurs. Nous voulons juste prendre le temps de remercier le Seigneur pour le voyage de notre sœur Alice afin que le Seigneur puisse vraiment la soutenir et la bénir aussi là où elle est partie, comme vous le savez, elle est partie pour l'enterrement de son papa. Le Seigneur puisse vraiment la soutenir et la fortifier. Prions le Seigneur. Notre Père céleste et notre Dieu. Oui. Nous voulons vraiment te remercier parce que tu es le Dieu fidèle, Seigneur. Tu veilles sur ta parole pour l'accomplir et l'exécuter, mon sauveur. Merci, ô oh, notre Dieu, parce que tu prends soin de nous. Comme un Père prend soin de ses enfants, Seigneur. Ta parole nous éclaire, ta parole nous, nous montre le chemin, Seigneur. Ta parole nous fortifie, Seigneur Jésus. Tu vois ton peuple, combien nombreux, derrière leurs écrans, mon sauveur, ce soir aussi connecté, Seigneur, mon Dieu, pour entendre ce que toi tu avais préparé pour nous. Seigneur, tu nous as réellement bénis, Seigneur. Oh, notre Dieu, merci pour l'assurance que tu nous donnes, l'assurance du salut, Seigneur Jésus. Fortifie-nous, Père, afin de persévérer, Seigneur, notre Dieu, jusqu'à ce que tu reviennes nous chercher, mon sauveur. Nous remettons notre survalise. Même oui. Tu vois réellement le déplacement qu'elle a fait, Seigneur oui. mon Dieu, depuis la Belgique jusqu'au pays, Seigneur en Afrique, Seigneur. Oui. Puisses-tu la soutenir, mon Sauveur oui. Seigneur, les moments, Seigneur, seront difficiles, mon Dieu, car oui. elle est allée, Seigneur mon Dieu, pour l'entraînement de son papa. Oui. Mais tu es celui qui soutient, qui fortifie, Seigneur. Oui. conduis réellement. Oui la consolation et la paix dans son cœur, Seigneur. Tu es notre paix, tu es notre consolation, mon Sauveur. Sois avec elle pendant tout le temps qu'elle sera là-bas, oui. et ramène-la aussi parmi nous, au oui. nom de oui. Jésus-Christ, notre Sauveur. bénis tous nos frères qui étaient en connexion, Seigneur, oui. qui soient tous fortifiés, mon Dieu, mon Roi, nous te remercions, nous te bénissons, notre Dieu. À toi seul, soit la gloire, oui. la puissance, l'autorité à jamais, Merci. dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Merci, nous t'avons prié et remercié, Père. Amen. Amen. Amen. Que le Seigneur soit réellement béni que le Seigneur soit glorifié. Nous sommes arrivés à la fin de notre réunion. Si telle est la volonté du Seigneur, retrouvons-nous le dimanche. à la même heure, donc à 10h30, nous commencerons réellement la réunion. Si vous avez des requêtes, vous avez euh, des salutations, comme vous savez le faire, envoyez des messages. Nous le lirons et nous prierons pour cela. Que le Seigneur nous fortifie, que le Seigneur soit béni. Prions le Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous. Remercions-le pour sa présence encore oui. parmi nous ce soir. Notre Père Céleste oui. et notre Dieu, nous voulons merci. vraiment te remercier merci. pour ce que tu as fait pour nous aujourd'hui. Seigneur, merci d'avoir soutenu son serviteur. Merci pour l'inspiration de cœur. Merci parce que tu es le Dieu vivant, le Dieu puissant, Seigneur mon Dieu. Tu es réellement lent à la colère et riche en bonté, Seigneur, Tu nous aimes réellement, mon Sauveur. Voilà pourquoi Tu nous tiens toujours en éveil, mon Sauveur. Quand le monde, Seigneur, s'endort, Toi, Tu nous réveilles, mon Sauveur. Au travers de Ta parole, mon Sauveur. Nous voulons réellement persévérer, nous voulons combattre réellement le bon combat de la foi, Seigneur, oui, notre Dieu. Si c'est Ta volonté, Père, nous nous retrouvons encore le dimanche, mon Sauveur. puis Tu réellement bénis, nos frères et sœurs, Seigneur, tous ceux qui étaient en connexion ce soir. Seigneur, mon Dieu, aide-nous, Père, nous savons. Que c'est toi qui as toujours ce ton contrôle, mon sauveur. Et vraiment tu disposes toute la technique, Seigneur mon Dieu. Merci. Père, afin que nos frères puissent aussi être bénis mm -hmm. au travers de la connexion, mon sauveur. Merci. Merci pour ce que tu fais. Bénis, Seigneur mon Dieu, chacun de nous. Voilà. Soutiens-nous, fortifie-nous encore pour ce soir. Merci. À toi seul soit la gloire, mm -hmm. la puissance, l'autorité à jamais. Dans le nom de Jésus-Christ, notre sauveur, nous t'avons ainsi prié. Et remercie, Père.